Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Dependamment, qui côté n'a coûté moins, moi saluez-nous. Non, moi c'est Juklen. E, nous sommes arrivés à Mimin. Je suis entré dans Union 109 TV pour me partager ensemble avec nous un petit Mais ça ne pas durer longtemps. Nous n'avons pas besoin d'être patients jusqu'au côté. Avant de commencer, moi salue. Monsieur Rassilien qui m'a donné l'opportunité pour monter sur Union 109 TV et moi saluer toutes l'autre auditeur chaîne Union 109 TV et je nous avant moi commencer pas oublier Union 109 TV c'est chaîne Paul là c'est chaîne Paul là pas oublier pa, partager partager avec tout le monde partager a, et sur Facebook, à partager avec tout contact ou yo, WhatsApp, partager vidéo. Parce que la bon, parce que Chanel Union 109 TV, la paix de nous aller vers l'avant, pour nous avancer, pour nous pou nou pas garder de tout ça qui est bon dans la vie. A. Et profiter et saluer tout uh, invité qui t'a déjà participé dans une émission intégration qui était une bah, chance pour te intervenir alors pour te pour dire comment il été intégré moi senti ça été vraiment fait me contente ça parce que normalement ça fait me tirer en leçon en leçon positif et nous même cap t'endem là j'espère nous t'écouter invité passer au déjà vous avez parlé intégration l'intégration. Ah, c'était vraiment bon. Je vous nous. Si nous pouvez pas écouter, à l'écouter. Parce que l'émission ça c'est bon. Ça n'a pas encouragé nous. il n'a pas encouragé à C'est une bonne émission. Bon, moi-même, pour qui ça monte monté Chanel TV. Alors, excusez, Channel 109 TV. Euh, c'est juste une besoin faire un petit causerie ensemble avec nous nous voulons parler avec nous concernant comment on fait des amis comment entrer en relation avec des amis, amis comment entrer rentrer en relation pour pour des monde vienne des amis il y a plusieurs façons peut-être vous déjà connaissez mais moi même partager idée pas maintenant ensemble avec vous je pense que la fait du bien mais Ma banoti surprise, c'est un monde qui peut dire deux mots en français sur l'amitié. Tendez ça. Et après, mais ça, oui. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'amitié C'est la loyauté l'engagement, le soutien et la sincérité entre amis. Merci, merci, merci, merci, c'est bien gentil. Euh, c'est toujours bon la sincérité dans le monde des amis. Mais ça le dit assez bon as juste besoin. Fait ti moun partager Comment rentrer en relation avec nos amis Comment fait faire nos amis C'est quoi C'est quoi Qui est ce qui fait les C'est quoi l'amitié Alors, dans l'amitié, il faut gagner sincérité, faut l'amour, faut gagner la paix. Mais pour entrer en, en, en relation avec monde, amis, premier contact pour faire. C'est bonjour. mais oui. Bonjour et puis comme on qu'a dit mon nan bonjour, ça se peut que nous t'ai rencontré dans un groupe, mon les parlé de conversation qui est intéressante. juste ça seulement ou font approche ou attirer et puis on dit bonjour parce que juste pour pour chercher rentrer en contact avec les z'amis si vous commencez par bonjour, c'est sûr. En première fois, en deuxième fois, vous avez une parole pour dire. J'imagine. C'est très bon. Mais il y a des gens qui ne connaissent comment vous, vous rentrer en relation avec le gens pour les gens qui viennent. Et pas oublier, si vous avez des gens qui viennent aujourd'hui, mais demain, c'est au fur et à mesure où avoir il y a un grand monde. Il n'y a pas fini de connaître le monde. À un moment donné, ou n'y a pas de connaître. Amitié, carrément, on ne sait pas. Amitié. Et deuxièmement, on ne sait jamais ou pas y Amitié, c'est l'amitié qui doit changer de phase. Il vient tomber. Euh, en amitié plus profond on a vécu ils viennent qui ils viennent d'amour au profond quand même des cas de ça c'est puis c'est mon ça qui nous ame ils viennent tomber amoureux de mon âme ils viennent tomber amoureux lorsqu'ils n'ont pas d'amour ou pas jamais connu après après tant de après tant de d'années après tant d'années on ne sait jamais puis mon ça et puis c'est mon ça qui vient tomber madame ou bien mari. ou. Mais faut pas oublier, pour faire amis en monde, premier bagage pour faire, c'est rentrer en contact avec le monde. Gagner des relations ensemble avec le monde. Vous, vous commencez par un bonjour. Et peut-être, le monde tout, c'est sûr, il était a d'abdire un intéressant intéressant et puis ça a tiré mais c'est c'est c'est c'est c'est comme on cage nos amis il y a gentifié à façon cage nos amis premièrement ou gagne doit aller à l'école ou font amis ou gagne aller au travail ou font amis ou à l'église ou font amis on doit marcher dans la rue à tout ou font amis oui ou bien ou font amis et pourquoi pas de nos jours c'est sur facebook il hein? y, a, y a plusieurs façons. Que, mais ça commence toujours par une salutation. Ça commence toujours par une salutation. Pas oublier. Et puis au fur et à mesure, pour aller dialogue, et puis, zombie ça, à pas vers vous-même. Ne vrai, pas sentir musique pour nous. Tendez ça bien. un seul coup de thé, on peut perdre sa jeunesse comme on perd une clé on peut perdre son courage dans le fond d'une bouteille perdre ses rêves ou son âme, c'est pareil mais un ami On peut perdre sa route à cause d'un faux détour On peut perdre son cœur à cause d'un vieil amour On peut perdre sa vie à vivre dans le passé à un vrai ami pis fort que même la mort. Gen moun qui vivent ensemble avant, il est tellement vivent bien avant un vrai ami, il pis fort que la mort. Et il toujours bon pour chercher un bon ami. Bon ami ça c'est il toujours là pour vous, quelle que soit si constance, il toujours là pour. Yo moun qui sont mis ensemble avec vous, il pas là pour le détruire, ou pas là pour le parler mal. Les gens qui ont mis ensemble avec vous, ils sont là pour le mettre dans le bon chemin, ils sont là pour le bon conseil. Bon bon eh bien, dans ce moment-là, nous pas partager cette causerie ensemble avec vous. Pas oublier, chercher les bons amis. Et les n'empêche que un bons amis, fais attention, fais attention, gardez, réfléchis avant que nous entrer plus au profond pour ne faire amis ça. Parce que des bons amis, des bo, tellement bons amis, des fois, on joint des amis qui plus que un frère, qui plus que une sœur, tu as aimé pense qu'on est, est-ce que nous pensons, réfléchir sur ça. Alors si nous avons une idée, nous pouvons partager sur petit cosériaux, nous devons nous partager. Partagez-les parce que gagne avez un peu de monde qui vous connaît. Parce que vous avez un bon ami qui vous rassure. la rassurer qu'il ne faut pas quitter le danger. Il ne peut pas quel que soit ça qui est mal là, il peut pas tomber là-dedans. Il toujours montre toute affection pour vous. C'est sacré, les ami. Et vous-même, est-ce que vous pensez au cas des hommes Vous mais réfléchi ensemble avec nous. Poser tête aux questions, vous dire, est-ce que moi-même moins senti qu'à faire un bon ami pour un autre monde et sous senti que ou pas qu'à faire un bon ami pour un autre monde elle réfléchit sur ça ouab je ne réponds cela ouab je ne réponds cela oui non pas je ne réponds cela parce que l'objectif à faire un bon ami ou aider mon à avancer dans tout ça qui est bon dans tout ça qui est bon, il faut avancer, avancer, avancer. Parce que si ou pas vraiment un bon ami, que soit si n'avez pas de défaut, ou pas de deal. Mais si c'est un bon ami, c'est sûr vous avez de Eh bien mes amis, moi je suis content pour me parler ensemble avec nous. De, pour vous te cause ensemble avec nous. Moi j'espère que, message la passé, mais j'espère que nous comprenons tout ça. Je dit dis, pas oublier, aller chercher un bon monde bon qui a fait un bon ami. Parce que leur a petit problème, au moins, ou pouvez partager là avec les amis. ça. vous souhaite, nous attendre encore. À la prochaine.